C'est William, content d'être avec vous. On est de retour avec la Spider Farmer modèle SE5000. Superbe lumière qui distribue la lumière également partout dans la tente, quatre pieds par quatre pieds. Oui, mesdames et messieurs, même dans les quatre coins, j'ai plus de lumière qu'au centre ici. Pourquoi? Parce que si on regarde euh sur le dessus de la lumière, ici, un plus gros espace. Et ça fait en sorte là, que j'ai moins de PPFD qui, euh, qui est dans cette zone finalement. PPFD Meter, c'est l'application que j'utilise avec mon cellulaire pour voir à quel point la lumière là, atteint mes cocottes, est au-dessus de mes cocottes. La misère à m'exprimer là-dessus là, pour, le, le, pour le PPFD. Euh, cloud walker très très haut euh, très très proche des lumières j'ai regardé le ppfd est à plus de 1000 1050 j'ai décidé de laisser, de laisser la lumière à cette intensité pour pas trop le négliger les autres plans qui sont euh, à une hauteur vraiment plus basse le pink dans le fond le vraiment très bas Pourtant, j'ai vraiment mis un, un, un bac pour le surélever. Mais vraiment, c'est un, un indicat très, très, trapu. Quatrième semaine de floraison terminée. On entame la cinquième semaine de floraison. C'est le moment de vraiment là, sentir. Les odeurs sont là. Il nous faut vraiment un bon système avec un filtre à charbon un extracteur d'air c'est le moment d'avoir ça les amis mais c'est aussi le moment d'avoir une très bonne ventilation ici j'ai une grosse fan euh, il en faudrait une deuxième il en faudrait une deuxième il faut tenir l'humidité très bas j'ai présentement une humidité à 49 il faudrait descendre ça à 40 donc le déshumidificateur euh, roule les amis, roule donc vraiment l'humidité là en tente intérieure en indoor, à 40% là, en ce moment, cinquième, cinquième de semaine de floraison commencée. Euh, une autre façon de voir là, que les choses avancent, qui sont vraiment encourageantes. On peut voir les pistils, les pistils là, qui sont passés du blanc à l'oranger au marron. Donc, ça, ça fait euh, en sorte qu'on est sur la bonne voie. Et si on regarde avec un microscope, on peut voir les trichomes qui passent du transparent au blanc. Donc euh, c'est les trichomes qu'on va regarder aux alentours de la huitième semaine de floraison pour savoir est-ce qu'on coupe les plants à la dixième semaine de floraison, à la onzième, euh, plutôt à la septième qu'il faut vraiment être attentif pour les trichomes parce qu'on va arrêter de donner des nutriments pour les deux dernières semaines de floraison. Donc si j'ai vraiment pas de trichomes Ambré, à la 7e semaine de floraison, on va y aller pour 10 semaines. Donc, je vais donner des nutriments jusqu'à la 8e. Donc, on en reparlera un peu plus tard. Là, vraiment, là, c'est la quatrième semaine de floraison. Les cocottes grossissent. Si on regarde ici, le X3, hein, une graine de cannabis que j'ai trouvée dans le fond du tiroir. Ça sent dégueulasse. Cariofilène à côté. Euh, vraiment déçu des feuilles, vraiment jaune. Pourtant, j'ai donné la même formule de nutriments à tous les plants. Et c'est là qu'on voit qu'il faut ajuster la formule selon le plan. Euh, ici, là, les couches-couches, si on les voit pas très bien, même qu'il manque de nutriments, euh, même juste le Pink Couche est quand même assez satisfait du nutriment que je lui donne. Euh, les boues mauves, là, euh, il y a eu très froid, c'est pour ça qu'il y a les boues mauves. Sinon, euh, le Pink Couche est vert. Euh, Cloud Walker, vert pâle. Euh, X3 vers Paul, un couche couche ici, là. vraiment pas satisfait, Une banque de nutriments, j'imagine. Euh, mon master grower, mon conseiller, m'a demandé combien je donnais de PPM et j'ai pas été capable d'y répondre parce que mon PPM meter est défectueux et puis j'en ai pas racheté d'autres. Mon master grower était vraiment, vraiment déçu de moi. Le Walker, les cocottes, euh, vraiment élancées, hein, mais. Euh, quand même petite, quand même petite. Si on regarde ici, là, le X3, vraiment une grosse cocotte à comparer au Cloud Walker qui a une, deux, trois, quatre, cinq et six grosses têtes. Euh, quatrième semaine de floraison terminée, la cinquième qui commence. Il y a aussi des nouvelles cocottes qui vont apparaître. Euh, on sait que les cocottes sur le dessus des têtes ont commencé. Depuis longtemps. Mais les gros, les autres cocottes en cinquième semaine de floraison qui commencent, ça va être sur les tiges. Euh, si on va regarder ça ici. là. Donc, sur les tiges, commence à avoir des cocottes. Euh, et c'est normal. Donc, euh, c'est ça. On a parlé des pistils. Du blanc à l'oranger. Du blanc au marron. Les trichomes au microscope qui passent du transparent au blanc. Les nouvelles cocottes qui, se, qui poussent le long de la tige. Euh, et puis, on faut vraiment tenir l'humidité le plus bas possible. Là, 40%. Donc, j'ai toujours pas touché. J'arrête de toucher à l'intensité de la lumière. Euh, les PPM, là, excusez-moi, euh, pas les PPM. Les, euh, le PPFD ne va pas changer parce que la plante va, elle arrête de pousser. Hein. C'est juste les cocottes qui grossissent maintenant. Donc, je viens de donner des nutriments. J'ai donné 2 litres euh, d'eau avec des nutriments. Euh, J'espère que les couleurs vont revenir euh, au vert. Euh, on peut faire un peu de défoliation aussi, là, pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup de ventilation. Euh, c'est le moment. là C'est le moment. Quatrième semaine de floraison terminée. Donc, c'est vraiment le moment. Ventilation, ventilation, ventilation. Je vous aime besoin d'un pouce par en haut, un commentaire, on s'abonne, on active la cloche et on va voir aussi mon Instagram qui va super bien, regardez les stories, allez voter pour la prochaine vidéo SQDC, Spider Farmer, S, E, 5000, ciao gang!